Alors, quatrième édition des Golden Blog Awards, première année que tu présentes, Salomé, qu'est-ce que tu penses de l'édition 2013 euh, C'était une édition particulièrement réussie, je ne dis pas ça du tout parce que j'étais sur scène. Non, c'était vraiment une très bonne édition parce qu'il y avait des lauréats qui étaient vraiment très contents d'être sur scène. Il y a eu des témoignages assez touchants aussi de personnes qui venaient d'ouvrir un blog depuis pas longtemps du tout. Et c'était un vrai plaisir. De présenter les Golden Blog Awards avec Noël Cambecédès sur scène, la première année depuis 4 ans, et comme je suivais la cérémonie chaque année, là c'était un vrai plaisir, un réel plaisir. Est-ce que tu seras là l'année prochaine Oui, euh, sûrement. Ah, c'est bon, euh, bon, on l'a, c'est bon, l'année prochaine. <rire> avec grand plaisir, oui. Et bah ben alors. Aimé, toi Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, je pense qu'il y avait pas mal de monde, il y avait une grosse ambiance, et j'espère vous retrouver tous l'année prochaine. l'année prochaine Ah oui, avec plaisir. Salut avec... Alex Salut Salomé Bisous